Bonjour, j'espère que vous allez bien, excusez-moi pour la casquette, mais euh, le soleil euh, tape quand même pas mal, il fait 26 degrés, et, euh, il fait chaud en ce moment, donc on est, on est fin octobre, et ici à Ténérife, euh, il fait encore excellent. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des robots de trading, vous avez certainement entendu parler des robots de trading, et euh, bon, on, dit, on dit souvent qu'en Europe, vous avez 50% des trades qui sont passés par des robots, aux états unis 75%. Alors c'est exact en termes de volume, euh, de nombre de trades, donc, parce que euh, les robots font des trades à très très court terme, en microsecondes, donc ils font bien sûr beaucoup de trades, mais en termes de résultats, ils ne sont pas encore meilleurs que les humains. Donc euh, c'est la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas avoir peur euh, des robots de trading, euh, parfois bien sûr euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent un peu déconner comme on dit, vous avez vu de temps en temps euh, peut-être euh, entendu parler de, de, de problèmes euh, de mouvements très brusques, de, de, de flash crash etc. provoqués par des robots, mais euh, à part ça, au niveau de, des techniques de trading c'est encore toujours euh, l'être humain qui est supérieur. Depuis que je m'intéresse au trading et il y a bientôt 10 ans de ça, je n'ai encore vu personne développer un robot de trading vraiment efficace pour arriver à gagner de manière régulière sur le marché. Oui, Vous avez des robots qui peuvent fonctionner bien pendant, pendant quelques mois, mais à un moment donné les marchés changent tout à fait de, de, de configuration ou de manière de fonctionner et à ce moment-là le robot devrait être devrait lui-même s'adapter au marché et ça, personne encore n'a réussi à, à concevoir un robot de ce type-là. Donc euh, si vous pensez que vous allez trouver le Saint Graal en, en achetant un robot de trading, ben oubliez ça. Oubliez ça, il vaut bien mieux compter sur vos compétences personnelles en vous formant. Donc formez-vous, achetez une ou plusieurs formations et ainsi vous apprendrez, vous comprendrez le fonctionnement de marché et vous pourrez vous-même donc trader bien mieux que n'importe quel robot et avoir de bien meilleurs résultats qu'un robot de trading. Bien sûr ça fait rêver, hein, un robot qui vous permettrait de gagner de l'argent pendant que vous faites tout à fait autre chose, mais ce n'est encore qu'un rêve pour le moment en tout cas. Donc si vous êtes intéressé par le trading, si vous voulez vraiment gagner de l'argent en trading, eh bien il faut vous former j'ai ici, vous avez des liens sur euh, mes formations au trading, vous pouvez euh, donc apprendre des techniques de trading vraiment très efficaces et euh, commencer d'abord sur un compte de démonstration, donc sans aucun risque et vous verrez qu'il est possible de gagner pas mal d'argent, moi je fixe comme objectif à mes étudiants 1 à 3% de leur capital par jour et vous verrez que c'est tout à fait possible si vous suivez les instructions je donne dans ces cours en vidéo. Donc euh, je vous invite euh, à vous inscrire à une de mes formations, je serai là pour vous seconder, pour vous aider si vous avez des questions et ensuite euh, quand vous serez euh, au point, vous pouvez passer sur un compte réel et commencer à gagner réellement de l'argent. Euh, vous pouvez commencer avec euh, un petit compte, hein. les brokers euh, permettent d'ouvrir des comptes de 500 euros, 1000, 1000 euros et ensuite donc vous commencerez à gagner quelques euros